L'expresso il est grand comme ça aujourd'hui. Allez c'est parti, on commence l'expresso avec Games Workshop et la sortie du pack de missions de croisade au-delà du voile. Donc ce pack de missions est une extension de jeux narratif pour le système de campagne croisade de Warhammer 40k. On va y retrouver euh, sur les 112 pages 6 missions euh, pour chacun des formats de partie patrouille, incursion, force de frappe et offensive. Une sélection de nouveaux traits de bataille et répliques de croisade, un théâtre de guerre inédit et un glossaire. En face, on trouvera un pack de missions, chapter approuve déploiement tactique. Alors là, par contre, ce pack, lui, c'est une extension pour le jeu égal, hein, qui est contenu dans Warhammer 40K V9. On y trouvera 18 missions inédites, réparties entre les formats de série patrouille, incursion, force de frappe et offensive. Et puis, une feuille de terrain tactique et une feuille de score, de tournoi, de déploiement tactique, qui est fortement recommandée. Ces deux versions seront, elles, au prix de 32,50€. Bon, légitime ou pas, moi, je dois vous avouer que le coût du cahier à spirale, alors j'ai bien compris, hein, c'est qu'on peut mieux poser en fait, le bouquin euh, sur la table et puis on peut un petit peu mieux euh, s'en servir. Euh, maintenant, euh, euh, ces, deux, euh, ces deux bouquins, est-ce que c'est vraiment euh, ce qu'on attend euh, côté, euh, côté Warhammer J'ai un doute euh, parce que euh, bah pour l'instant, la V9, il n'y a pas de codex et ça commence vraiment à devenir urgent. Je pense que les joueurs ont besoin d'avoir un codex, voire deux. Un pour l'espèce marine et puis un minimum, celui, bien entendu, des nécrons. Même si moi, j'aurais pas choisi cette faction-là. oui, euh, je joue pas nécrons. Mais bon, voilà. Il est vraiment urgent que les codex sortent et qu'on puisse vraiment commencer à jouer à la V9. Vous pouvez me jeter des pierres, mais tant que les codex ne seront pas présents, on n'aura pas vraiment commencé à le faire. Là, on est un peu sur du remplissement de temps. Et puis voilà. On nous bourre un peu de nous avec des trucs comme ça. D'ailleurs, pour 22 euros de plus, vous pourrez ajouter la zone de bataille Manufactorum hein, avec des cartes techniques de terrain, vous aurez des cartes également de tactique. Euh, bon euh, c'est conçu euh, pour aller avec le pack de mission hein, euh, de déploiement tactique évidemment et puis enfin euh, des décors avec un pack complet euh, vertigus euh, qui sera quand même à 120 euros mais vous pourrez le trouver entre guillemets déloté alors vous aurez forcément euh, pas tout mais avec deux boîtes la zone de bataille Manufactorum euh, la première est à 42,50 et la deuxième à 32,50 allez on passe à FFG et j'entame tout de suite euh, sur X-Wing, je n'ai pas totalement la confirmation des prochaines sorties X-Wing pour ce vendredi, mais quoi qu'il en soit, ce qui sent de plus en plus, c'est que euh, les sorties VF sortent sensiblement en même temps que les sorties VO. Alors vous savez tout l'attachement que j'ai euh, à la VO par rapport euh, à la VF je pense qu'il faut vraiment qu'on joue le jeu, qu'on déploie les jeux en général en VF sur notre territoire. Et donc, ben ça, ça se fait par le soutien de la VF et donc par de l'achat de la VF. Donc par pitié, orientez-vous plus sur la VF que sur la VO, parce que de toute évidence, Asmodé semble se tourner vers une politique de sortie mondiale. Et en tout cas, en France, on commence à toucher exactement les figurines en même temps que euh, aux états unis ou en Angleterre. Donc voilà soutenez le jeu, faites en sorte à ce qu'il se déploie. Si vous êtes des hardcore gamers, ben, je comprends que vous soyez attiré par la VO, mais pensez aux débutants, pensez à euh, un maximum ouvrir le jeu euh, aux plus jeunes, euh, à ceux qui sont euh, peut-être le moins à l'aise. On sait très bien qu'une VF, ça ouvre de nouveaux joueurs, alors que ben, de la VO, ça va, ça va vraiment euh, cliver euh, la communauté et euh, ça va faire que le jeu va s'enfermer euh, sur lui-même et il n'y aura plus que euh, des hardcore gamers dessus. On poursuit avec la Conspiration d'Ismus euh, pour Aurora Arkham, le jeu euh, de cartes. De 1 à 4 joueurs endossent le rôle d'investigateur à la recherche de leurs propres souvenirs et tentent de lever le voile sur le mystère de la ville d'Ismus. Des euh, flashbacks offrent aux investigateurs des aperçus du passé, mais peuvent également influencer l'avenir. Cette extension contient les deux premiers scénarios de la campagne Conspiration Dismous. Ainsi que de nouveaux investigateurs et de nouvelles cartes joueurs pour personnaliser davantage le jeu. Ce sera au prix de 29,95€. De nouveaux cycles seront également euh, disponibles pour L5R euh, avec Expiation qui est un paquet dynastie, Et pour le Seigneur des Anneaux avec la forteresse de Nurne qui est une extension pour la euh, revanche du Mordor. Elles seront toutes les deux au prix de 14,95€. Et puis, côté Marvel, on aura Kang le Conquérant, qui sera donc un paquet de scénarios avec six versions différentes de tyran qui voyagent dans le temps. Une aventure dans le temps et dans l'espace au cours de laquelle les héros seront séparés et devront se retrouver afin de pouvoir l'arrêter. Trois sets de rencontres sont modulaires, vous proposant des menaces issues du passé, du présent et du futur. Bon, on reprend certains classiques de l'Infinity. Puisque vous vous souvenez, on s'était déplacé dans le temps. Là voilà, en plus le personnage s'y prête, le vilain s'y prête bien. Donc ça peut commencer à devenir très intéressant. Et puis sinon, vous allez aussi retrouver la traduction de euh, l'Empire d'Emeraude. Euh, alors je l'ai reçu, je vous ferai une présentation un petit peu plus détaillée. Peut-être qu'on la fera euh, dans l'atelier. Ce livre est très intéressant puisque c'est un livre contextuel, vous allez vraiment tout découvrir de l'Empire d'Emeraude, la façon dont on vit dans cet empire, on a des informations sur la noblesse, la façon dont on doit se comporter au niveau social, on a des informations sur la pêche, sur les villes, sur les architectures, sur les châteaux, les forteresses, enfin voilà, c'est vraiment une manne d'informations qui est assez bien chapitrée, qui est bien découpée, mais on en reparlera dans une vidéo dédiée, en tout cas, ça sort aujourd'hui. Pour Edge, je reviens pas sur les outils du gardien, hein, je vous ai présenté euh, cet écran avec notamment euh, deux scénarios dont euh, le mythique maison hantée, mais surtout euh, l'inédit, euh, le, le, le phare défaillant. Voilà, je vous mets euh, la vidéo euh, par ici. Et puis on retrouvera aussi et surtout un hein, Cthulhu Mythos, le mythe de Cthulhu par Sandy Peterson qui exploite euh, la 5 édition. Pour 59,95€. Bon, je vous cache pas que j'espère vraiment le recevoir. Et puis surtout pouvoir vous faire une présentation avec Nicolas. Et éventuellement avec Pete. Qui connaît très très bien Monsieur Sandy Peterson. Et qui pourra nous donner son ressenti sur cette nouvelle version. Allez, côté jeu, on va passer sur Seven Wonder Armada. Prenez le large. L'extension Armada pour Seven Wonder. Ouvre tous les horizons aux joueurs dorénavant. Maître de leur flotte. Ils interagissent entre eux. Un nouveau matériel qui dynamise les parties grâce à de nouvelles mécaniques de jeu. Il y a de rénavant plus de possibilités de vaincre pour la flotte grâce à la marine de guerre. Sur l'eau, vous n'affrontez plus les adversaires frontaliers. Vous allez pouvoir prendre le large. Alors du coup, ben, vous allez pouvoir en profiter pour étendre le pouvoir de votre civilisation et puis remporter davantage de points de victoire. Vous, vous retrouverez dans cette nouvelle édition des paquets de cartes débutants et experts afin de découvrir l'extension euh, facilement avant de l'approfondir. Ce sera au prix de 27 euros et attention, ça nécessite le jeu Seven Wonders. Pour 17,90€, vous aurez aussi Agora, qui est une extension pour Seven Wonder Duel, qui met en scène des sénateurs et leurs influences sur la chambre du Sénat. Tentez de contrôler euh, ces chambres pour bénéficier euh, de décrets, ou euh, faire appel à des colporteurs qui pourraient euh, bien renverser la situation. Enfin voilà, la vraie vie bien pourrie comme on l'est. Pour 44,90€, on va retrouver Megacity City. Oceania, c'est un jeu de construction de ville dans lequel vous construisez une ville unique à chaque fois. Les joueurs créent une toute nouvelle méga-city en collectionnant les tuiles de construction, des pièces de construction et des contrats. Cependant, ce n'est pas un jeu coopératif. Vous vous battez pour marquer des points de prestige en fonction des contrats que vous allez compléter. Les joueurs peuvent également gagner des points de prestige en créant par exemple le bâtiment le plus haut ou celui qui euh, utilise qu'un seul matériau ou en plaçant euh, des monuments euh, dans les parcs. À la fin de la partie, euh, des récompenses euh, sont remises euh, qui contribuent au score final. Et des points sont perdus si les joueurs ont encore des pièces dans leur réserve personnelle. Alors attention, il faut optimiser. Celui qui a le total le plus élevé ben, est déclaré euh, vainqueur. Ce qui est sympa, c'est que en plus, on va construire euh, sa ville euh, pendant que les autres jouent, c'est-à-dire pendant qu'on est inactif, et du coup, euh, on est actif, donc en gros, c'est un jeu où on est tout le temps actif, et ça, c'est sympa, parce que tout le temps attendre son tour pour jouer c'est Gabon. et je trouve ça euh, plutôt euh, visuel, c'est-à-dire que vous allez vraiment construire votre, petite, euh, votre petit bâtiment avec vos petites tuiles, voilà, à voir on retrouvera également space corp 2025 2300 ad c'est un jeu de plateau dans lequel 1 à 4 joueurs explorent et se développent dans l'espace sur trois époques. Chaque joueur contrôle une entreprise basée sur Terre à la recherche de profits grâce à l'expansion de l'humanité dans le système solaire, voire au-delà. Il y a trois époques à jouer sur un tableau différent. La première ère, c'est navigateur. Elle couvre l'exploration et le développement vers Mars. Ensuite, il y a euh, des planétaires. Les joueurs vont s'installer dans les systèmes solaires externes. Et puis ensuite, il y a les étoiles Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais les joueurs envoient des missions vers des systèmes stellaires proches et établissent des colonies interstellaires. Alors, ce sera au prix de 67,50 euros. Et vous allez le voir dans cette expo. moi, je suis plutôt fan des jeux de l'espace, de la conquête spatiale. Et je vous en prépare un autre. Chez notre nouveau partenaire Yellow Game, on retrouvera début octobre Détective saison 1. Dans Détective saison 1, vous allez mener l'enquête sur trois nouvelles affaires indépendantes et misant sur une plus grande accessibilité, tout en conservant le côté immersif de la série Détective. D'ailleurs, en parlant de Yellow Game, je le remercie, je ne l'ai pas encore reçu au moment où je tourne la vidéo, mais je pense que ce sera le cas au moment où elle sortira. Ils nous ont donc envoyé Sanctum, qu'on va pouvoir vous présenter. Sanctum, c'est un diablo en jeu de plateau, donc autant vous dire que je suis très excité. Et puis, euh, bah, on verra ce qu'il y a d'autre dans la boîte et euh, ce que euh, Yellow nous propose de vous montrer. mais. Voilà, je vous confirme le nouveau partenariat avec Yellow Game et je m'en réjouis. Time Story Revolution euh, continue sa percée avec Une Nuit euh, d'été. Alors Une Nuit d'été, c'est un scénario et un jeu complet du second cycle, dit le cycle bleu hein, de Time Story Revolution. Les agents explorent une trame parallèle alternative. La réalité, y devient donc un concept plutôt fluctuant et les joueurs euh, doivent démêler le vrai du faux dans cette aventure construite comme un grand miroir. Le cycle bleu est un nouveau format de boîte avec de nouvelles règles, chaque boîte est un jeu à part entière et contient tout le matériel nécessaire pour jouer l'aventure, donc n'hésitez pas, plus court, plus immersif et sans les mécaniques de run, alors Time Story Revolution est en fait la parfaite aventure qui vous prolonge dans différents thèmes et époques, chaque mission de ce cycle peut être jouée dans n'importe quel ordre. Les joueurs, par contre, qui désirent transformer ce cycle en mode campagne pourront l'adjoindre à la boîte optionnelle Expérience, qui permet de faire évoluer ses agents et ses équipements. Je crois que j'en avais déjà parlé sur la page. En tout cas, cette boîte-là, elle est très très belle. Elle fait très envie. Voilà. Après, à voir si le scénario est intéressant, mais j'en doute pas. Mysterium va revenir dans une version plus rapide, située dans les lumières des champs des foires américaines dans les années 1950. Mysterium Park partage les mêmes mécanismes que la boîte du célèbre jeu primé, qu'il revisite tout en apportant une approche différente. Il est plus petit et plus rapide, environ 30 minutes, et grâce à sa mise en place intuitive et euh, des règles simplifiées. Mysterium est une étape importante euh, dans les expériences immersives et accrocheuses. On est proche du jeu de rôle, avec Mysterium Park, vous pouvez en apprécier le cœur de manière plus condensée. Allez, Mysterium Park, c'est un jeu indépendant, et ce sera au prix de 22,50€. Bon Sinon, on aura la chance de retrouver les uh, Greatest Entity qui sont disponibles dans l'Hexagone grâce à Légion Distribution. Elles sont au nombre de 6. Euh, attention, c'est de la résine. Donc les figurines tournent entre 86 et presque 120 euros, 116 euros. Bon, soyons clairs, hein, c'est magnifique. Malheureusement, bah, je ne les ai pas reçus. Euh, c'est euh, Tourop qui a fait euh, une présentation. Donc euh, je vous la mets en lien. Bah oui, moi, vous vous rappelez, hein, avec Légion Distribution... Euh, J'étais occupé à vous présenter ça. Et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, l'espace, j'adore ça, Rocketman. Euh, C'est un jeu, euh, là aussi, sur la conquête spatiale. Vous plongez dans une course effrénée vers euh, la dernière frontière, l'espace. Confrontation de décisions rapides et de choix tactiques, Rocketman vous donne l'impression d'être aux premières loges, d'un merveilleux spectacle d'exploration spatiale. C'est à vos capacités de euh, prévision et euh, vos compétences en matière de gestion de ressources qu'il revient de euh, déterminer quel type d'entreprise sera euh, la plus appropriée pour ouvrir euh, la voie à ses voisins. Peu importe qu'il s'agisse de satellites en orbite basse ou euh, de bases habitées destinées à la planète rouge, planifiez vos missions avec soin, équipez vos navettes et vos fusées de manière habile, mais n'hésitez pas lorsque votre instinct vous dit de lancer. Alors, c'est un jeu de chez Asynchrone. Et Asynchrone, j'ai déjà un partenariat avec eux puisque je vous avais présenté le merveilleux u -Bout. Je sais, vous m'avez demandé des let's play de u mais c'est un jeu qui est tellement spécifique que c'est assez difficile à organiser. Mais j'abandonne pas l'idée. Quoi qu'il en soit, euh, voilà un jeu de conquête spatiale, moi, ça me fait penser à un vieux jeu auquel je jouais sur PC où on faisait euh, comme ça euh, la conquête spatiale, on montait des fusées. Et euh, tout l'aspect critique du jeu, c'était de choisir à quel moment on était prêt à payer le ratio risque et euh, délai pour lancer la fusée. Euh, donc je me demande si euh, les joueurs ne s'inspirent pas euh, de celui-ci, ça devait être un truc sur Apollo ou je sais pas quoi. C'est très vieux, hein, c'est sur PC, mais c'était même peut-être même sur DOS. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, j'aime bien euh, l'idée de devoir prendre un risque, de devoir euh, gérer comme ça euh, sa compagnie pour partir à la découverte de l'univers. Et puis je vous l'ai dit, moi, euh, les trucs sur la conquête spatiale, ben voilà, ça me picote. J'ai contacté Asynchrone, je leur ai demandé qu'il m'envoie une épreuve. Wait and see. Bon, je n'ai pas eu le temps dans ce gros expresso de vous parler de War for Chicken Island qui a l'air carrément délire, de Lilo Trésor, l'extension Capitaine Silver, l'île de la revanche et Cowboy Bebop de euh, Space. Serenade. Je voulais malgré tout finir sur une touche de JDR parce qu'on ne se refait pas avec Coriolis, euh, le troisième horizon qui est un jeu situé dans l'espace. Vous y trouverez donc des vaisseaux, des stations spatiales et des fonds étoilés comme dans la plupart des jeux de rôle. Mais celui-ci est basé sur un thème bien précis. Il se différencie car il va avoir un environnement social fortement inspiré du Moyen-Orient et franchement, graphiquement, ça défonce. Donc en gros, on est dans un JDR de l'espace, à la sauce mille et une nuits. Vraiment, c'est le top. Le monde de Curiolis euh, prise son inspiration sur la culture donc du Moyen-Orient, davantage que dans euh, les histoires occidentales. On se retrouve euh, pris à, à partie sur la nourriture, la musique, les modes vestimentaires, et bien sûr la religion, la philosophie, la littérature, plus important encore, les mythes et autres contes traditionnels orientaux vont imprégner probablement l'esprit de cet univers. Le troisième horizon est un monde où les croyances se mêlent harmonieusement avec la technologie de pointe. Dans ce pack, vous allez avoir le livre de base, l'écran du meneur, les 5 carnets de personnages, le supplément Atlas, l'artbook exclusif et les 20 feuilles de personnages, ainsi que tout ce qui a été débloqué en niveau bonus participatif lors du KS. Donc, c'est plutôt intéressant et euh, vous aurez le livret PDF gratuitement si vous le commandez chez mon partenaire. Voilà, j'en termine avec cet expresso qui était un petit peu long, je m'en excuse, mais en même temps, il y a des choses à présenter, donc euh, voilà, j'en parle. Euh, un grand merci aux tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça fait vraiment vraiment chaud. Un grand merci à ceux qui utilisent les liens d'achat qui sont sous la vidéo. Là aussi vous êtes extrêmement constant et ça nous permet de nous projeter au niveau de l'organisation de la page. Un grand merci sur le sondage que l'on a mis dans la partie communautaire de la page YouTube. Vous êtes plus de 350 à avoir répondu, ça nous permet de nous orienter dans nos choix. De toute évidence, Star Wars, vous aimez ça, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours sur la page. Mais on a quand même une bonne lecture et puis surtout, euh, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est les commentaires qui étaient associés. De toute évidence, quoi que l'on fasse, ce qui vous plaît, c'est notre personnalité. Et ça, à mon avis, c'est un gage de pérennité. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, bah Parce qu'il n'y a que ça à potrer le type d'en face. Et à vous remercier une fois de plus pour votre fidélité à l'Expresso. N'hésitez pas à partager. À très bientôt.